Bonjour Monsieur le Féticheur. Enfin, je suis là pour, pour que vous m'aidiez. Je veux devenir riche. 10 sous Voilà. Tu es venu comment derrière bon, Je suis venu avec ça. Continue 20 euros. Oui. C'est bon C'est 20 euros. C'est bon. pas grave. On va voir comment on peut faire. Tiens. Ça moi pas ça. Tu veux reprendre l'argent Non. Ah. Tu prends ça, oui. tu le mets sur la langue, tu demandes à quiconque, tout ce que tu veux, il va te donner à l'instant, sans se déplacer. On est d'accord? Bon, je, je, je, je demande à n'importe qui me donne tout ce que je veux. Tu serrer ça chez moi? Non, je te demande. Mais vas-y maintenant. Oui. Tu viens témoigner. D'accord, merci, monsieur. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Ici, là, c'est Opinda. J'ai besoin J'ai sou. Non, aidez-moi, j'ai besoin de quelque chose pour manger. tu n'as pas à manger c'est toi? Continue. tu où? c'est? choses comme ça. Monsieur, monsieur, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. J'ai dit, j'ai besoin d'aide. Au prix. Merci. J'ai besoin de ça là. T'es tout malin te d'étudier. Même ça là, si tu t'y veux. Ah ben c'est bien. C'est fini. Tout est fini. Ouais ouais c'est ça. Non non je veux pas la cigarette. Merci. J'ai besoin de votre être hein, si vous avez quelque chose à me donner. Ah oui, il n'y a pas de souci. Je, je, je peux avoir ça là aussi. Il n'y a pas de problème. Votre téléphone Sans souci. Il n'y a plus votre lunette sur le feu. Tu voudrais plus de quelque chose là à me donner Non, non, non. non. Je, je peux faire un coup, un coup seulement. D'accord. Un coup. Jesus is love Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît Si vous avez quelque chose à me donner, s'il vous plaît Monsieur, je parle à vous J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît Si vous avez quelque chose à me donner Même un billet ah, de mille francs Monsieur, ne mange pas à Non, monsieur, je. Monsieur Non, mais je dis, j'ai besoin Si vous avez quelque chose, donnez-moi Monsieur, de... monsieur j'ai besoin de votre aide Donnez-moi tout ce que vous avez sur vous Mais mais je veux le faire quoi mais Mais il a tout pris mais comment il a fait? Mmh. Mon grand-père mmh. mmh. Voilà ça. J'ai quitté, quitté j'ai trouvé ça, euros. Oui, quand je demande à quelqu'un, la personne t'avait me donner. Mon grand-père mmh. mmh. Ça, c'est bonus. <rire> ça marche très bien. Toi, voilà. la tu, tu, es bon, tu es un bon fils. Tu donnes des bons trucs. Oui. Tu prends ça. Oui. Tu mets dans la bouche, tu demandes tout ce que tu veux. Comme d'habitude. Tout ce que tu veux. Comme d'habitude. Tu ajoutes ça dessus. Tu te donnes un de bonus. Tu maîtrises la bouche tout ce qu'après t'a dit. Hein? Donc, tu es un bon merci, fils. Merci, merci. Pas en paix. Oui. Oui. I'm sorry, God.